71. Déclaration de député. Le député de, la députée de Tornell. Merci. Cette semaine, on a vu des gens qui sont venus à Queen's Park, qui ont célébré l'heure rose, euh, le nouvel jour et la nou nouvelle heure Saint. Et on a une autre. Euh, euh, journée spéciale aujourd'hui, c'est euh, la fête de Purim, euh, qui est, célébrée par les Juifs, qui a euh, contre Amman dans le, ce l'année 2369. Dans l'aide normale, le roi a pris le trône dans ce qui est l'Iran et Amman détestait les Juifs et a décidé de détruire les Juifs. Et le roi a dit à Amman de faire ce qu'il voulait et il voulait exterminer tous les Juifs et pour lui ça veut dire euh, « sort » et « sort ». Et donc, euh, c'est raconté dans le livre d'Esther, une jeune femme juive avec son cousin Mordecai. Esther a été prise dans la rame et le roi l'a choisi d'être la reine. Elle a convaincu le roi de ne pas exterminer les euh, juifs et donc il a décidé d'exterminer de, Aman et sa famille. Et, et on a maintenant euh, des biscuits qui s'appellent Aman et dans la, les, la, la forme triangulaire. Et donc, il faut être sous dans la liberté. Ne euh, prenez pas euh, trop de, de boissons alcooliques et bonne Pâques aussi à tout le monde. Et joyeux pour une. Merci. On apprend quelque chose de nouveau. La députée... Merci, M. le Président. Je suis très fier de dire après 30 dollars et frais et des mois d'attente, j'ai finalement reçu le rapport qui est supposé me dire pourquoi l'hélicoptère de la PPO a passé de l'aéroport de Sudbury à Aurélia. La seule chose dans ce rapport de 30 pages qui parle de cela, écoutez, c'est parce qu'il y a plus de gens dans le sud de l'Ontario que dans le nord, donc toutes les ressources devraient être dans le sud de l'Ontario. Selon eux, on ne devrait pas avoir une université, un hôpital, ou un centre de traitement cancéreux, parce que vous savez quoi? Il y a moins de gens dans le nord que dans le sud de l'Ontario. C'est la seule logique qu'ils ont pu avancer. Beaucoup de gens ont dit Déplacer les deux hélicoptères à Aurélia, c'est dangereux, vu le mauvais temps. Et dans le rapport, ils ont regardé les stations de météo de Borden et du Muskoka. Les deux sont à plus de 40 km plutôt que la base d'Aurélia, qui est juste à côté du lac. Il y a l'effet de lac et dans la ceinture de, de neige. Les gens du Nord ne vont pas accepter. J'ai une résolution de Charlton l'association des municipalités du Manitoba, la grande ville de Sudbury, le canton de Billings, a porté l'hélicoptère à l'aéroport de Sudbury pour protéger la vie des gens du Nord. Merci. Le député de Mississauga, Erinder. Merci, Monsieur le Président. En novembre 2011, l'hôpital de Credit Valley, l'hôpital de Mississauga et le centre Queensway ont formé une nouvelle entité, les partenaires en santé Trillium Trulham Health Partners. Monsieur le Président, quatre ans après cet événement, cela porte fruit en partenariat par tout le système. Ça a aidé à répondre aux besoins des patients et donner des soins de qualité aux patients. Chacun des traitements cible le patient. Monsieur le Président, les partenaires de santé Trillium sont gérés par une équipe de gestion menée par Michel de Manu, la présidente et PDG, et on veut améliorer les soins aux patients et donner des solutions efficaces. Certains des éléments clés sont la centralisation des services et euh, plus de rotations qui sont plus faciles. Il y a eu une amélioration de 28% euh, sur, dans aux urgences et, et ça a été euh, c'est moins difficile de, de transporter les patients d'un site à l'autre. Ça, il y a aussi les patients qui ont besoin de lits pour les avoir plus. Il y a eu une baisse de 20 pour la l'attente des traitements du cancer, pour l'arthroplastie du genou, aussi bien que le MRI. IRM plutôt. Monsieur le Président, la plupart des hôpitaux de ces partenariats euh, sont des hôpitaux les bien euh, gérés et c'est une bonne solution pour Mississauga. On devrait l'appliquer ailleurs. Merci d'autres déclarations de députés. député d'Elgin député Middlesex, London. Merci. Je veux souhaiter la bienvenue à Épilepsie Ontario et l'annoncer le jour. Mauve. On porte un ruban mauve pour faire la promotion de la sensibilisation à l'épilepsie. On a fondé cette journée en 2008 pour que les gens parlent de cette maladie et pour qu'on éduque le public. On aide les gens qui souffrent d'épilepsie. Épilepsie Epilepsie Ontario est la voix de, des gens qui souffrent de cette maladie, leur famille. On veut sensibiliser la population à l'épilepsie et avoir des initiatives de contact et ainsi. Web qui donne beaucoup de renseignements. Merci à Epilepsie Ontario du travail que vous faites pour aider les gens qui vivent avec l'épilepsie, qui est une maladie qui donne des, des attaques. Il n'y a pas de cure pour cette maladie. Cependant, un bon traitement peut euh, euh, contrôler euh, les, euh, les apoplexies. Il faut aller sur le site Web pour pouvoir savoir comment faire et pour aussi aider quelqu'un qui a des convulsions. Et la stigmatisation, c'est une mauvaise chose. Éduquer les gens, vous-même, les autres, éliminer les mauvaises conceptions reliées à l'épilepsie. On peut vraiment faire, avoir un bon effet pour beaucoup de gens. D'autres déclarations de députés, le député d'Essex. Merci. Je me lève encore une fois, malheureusement pour sensibiliser les gens à une situation qui continue à, à avoir lieu dans l'Ontario rural. C'est la fermeture des écoles rurales éloignées. Les concitoyens dans la circonscription de Essex, en particulier, Aero, continuent à lutter contre euh, l'école de Aero. une école qui est très importante pour la collectivité, pour beaucoup de familles qui ont envoyé leurs enfants et qui est un centre d'esprit communautaire et aussi des ressources éducationnelles pour les jeunes. Le gouvernement provincial a continué à, à vouloir détruire les écoles rurales en Ontario. J'ai rencontré les parents, les étudiants pour lutter contre le gouvernement provincial pour, quant à leurs efforts, mais aujourd'hui, le gouvernement a annoncé que la vie serait plus difficile pour les gens en Ontario. On va réduire euh, les bourses pour des raisons géographiques, ce qui va causer beaucoup de problèmes aux écoles rurales dans ma circonscription, aussi bien qu'ailleurs en Ontario. On démantèle l'éducation rurale en, en Ontario. Vous déchirez des collectivités, vous forcez des jeunes d'aller à des écoles loin et à prendre l'autobus pendant longtemps. Et cela touche la vie des, des petites collectivités rurales. J'espère que le gouvernement va changer parce que ça nous touche beaucoup. Merci. D'autres déclarations de députés, le député de, de biches Merci. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir de parler de de l'indépendance grecque, des Grecs à travers le monde et en Ontario célèbrent le 195e anniversaire de l'indépendance grecque et ils ont dit non à l'Ottoman, à l'Empire Ottoman et, et j'étais avec la première ministre, le Conseil général Alexandre Onyx et les Grecs de Toronto j'ai hâte de voir tous les gens à la, à la marche sur l'avenue Danford. En Ontario, il y a 140 000 personnes d'origine grecque et donc c'est une bonne occasion de rendre hommage à ce que les Grecs ont apporté au monde, mais en particulier que les Grecs ontariens ont apporté à l'Ontario. Dans ma circonscription, on a une, la collectivité qui a le plus de vie en Ontario et donc on, j'espère qu'on va continuer cette bonne relation. En 1982, j'ai acheté ma première maison à Greektown, dans le quartier grec, sur la Danford, et j'ai vraiment une bonne relation avec la communauté et je mange leur gâteau qui s'appelle le Koko Ce jour, on remercie tout ce que la communauté hélénique a apporté à notre province. Zito I. E. Alas. Déclaration de député, le député de Sarnia-Lampton. Merci moi, je suis un peu en retard et j'ai essoufflé. Je prends l'occasion de reconnaître la présence du consul général de Grèce, Alexandre Izionazis, et sa femme et d'autres membres de la collectivité grecque de Toronto pour la journée, la cérémonie de levée du drapeau grec et la réception. Le 25 mars, les Grecs à travers le monde célèbrent le jour national d'indépendance de la Grèce qui est un jour national et religieux de célébration qui commémore l'indépendance de la Grèce. Du, de l'Empire ottoman et cela a eu lieu en 1821 euh, parce que euh, le 25 mars où on a lancé la Révolution. C'est un des jours les plus sains dans le calendrier grec orthodoxe, c'est l'Annonciation de Théales. La collectivité grecque existe depuis 100 ans et contribue beaucoup à la vie politique et économique de notre province soit en affaires dans le milieu universitaire et d'autres. Et les Grecs en Ontario ont beaucoup contribué. Et aujourd'hui, à Queen's Park, on a eu la levée du drapeau grec. Et je vais inviter tous les députés à venir à la réception du jour de l'indépendance grecque à la, au salle 228 du centre, Zito et à l'Ontario et Zito au Canada. Le député de Durham, merci, chaque diéticien du Canada et des milliers qui travaillent en Ontario font la promotion d'une bonne alimentation en célébrant le mois de la nutrition en mars. Cette année, ce mois de la nutrition Relève un défi aux Canadiens de prendre une journée de 100 000 et faire un changement à leurs habitudes de. De, alimentation. Le 16 mars, c'était la journée des diététistes et on reconnaît la valeur qu'ils apportent à notre société et aux soins de santé en faisant la promotion des maladies chroniques, en, en les empêchant, en faisant la promotion de se remettre. C'est vraiment efficace. Il faut appuyer les diététistes et leur champ de travail pour que les gens puissent avoir une bonne santé. J'aimerais remercier l'équipe de diététistes qui m'a rencontré dans mon bureau pour une séance d'éducation et j'apprécie le, leur passion. Et euh, je leur félicite d'une fin de mois qui a eu beaucoup de succès. D'autres déclarations de députés, la députée du York-Sud-West. Merci, je suis très contente de rappeler à tout le monde que mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Pendant euh, cette, euh, ce mois, on encourage les Ontariens à reconnaître, à rejeter et euh, euh, signaler de la fraude. Il y a des problèmes de, de, de fraude dans le domaine de l'assurance, qui est un problème sérieux et qui coûte jusqu'à un milliard de dollars en Ontario tout seul. Seulement quelques personnes commettent cette fraude, mais ça coûte à tout le monde. Un exemple spécifique que j'aimerais mentionner, c'était dans le programme W5 et aussi Paul Bliss à CTV Venus l'ont montré, où on a vu montrer des vidéos où le personnel encourageait des gens, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés, à euh, pratiquer la fraude. Et ils disait aux gens de mentir et de faire des demandes fausses. La police de Toronto a déposé des chefs d'accusation à ces trois professionnels qui ont été filmés. Les victimes d'accidents automobiles utilisent les conseils des professionnels de santé pour se remettre de, ce, de ce, son accident. Malheureusement, il y a des victimes innocentes qui sont ciblées et qui sont manipulées. Il faut arrêter. Continuons à travailler ensemble pour lutter contre l'activité frauduleuse. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Pendant qu'ils sortent, en tant que président, j'ai toujours accueilli le consul général d'être là. Je ne voulais pas attirer l'attention au, au consul général de, de Grèce et sa, son, sa patronne, sa femme et nos invités. Merci à tout le monde et à nos invités. Les déclarations de députés sont révolues.